Super, euh, eh bien, bonjour à tous, aujourd'hui on est, on est avec Jean-François ici. Jean-François, tu vas nous faire un, un retour d'expérience du, du, du programme de l'Académie de la performance, le parcours de dépolarisation et bah, ce que tu as vécu et en quoi c'est différent de, de toutes les méthodes que tu as euh, eues jusqu'ici. Donc Jean-François, rapidement, est-ce que tu peux déjà te présenter premièrement Bonjour Pierre, alors... Euh... Bon, moi, je, je suis quelqu'un euh, qui a une trentaine, 30 ans euh, d'expérience dans, dans les banques. Hein. vous cité trois grandes banques, Société Générale, Caisse des dépôts et consignation et, et BPCE, donc Banque Populaire et Caisse d'épargne. J'ai un parcours de cadre dirigeant dans, dans ce monde bancaire et également un parcours de chef d'entreprise. J'ai passé euh, 10 ans euh, à assurer la direction générale de plusieurs sociétés de consulting dans le monde de la finance. Voilà, ça c'est mon parcours professionnel qui est conjugué avec un autre parcours de cavalier passionné, de sportif passionné en concours épique, en jumping, hein, pour les gens qui ne sont pas très familiers avec. Voilà. Donc c'est la conjugaison d'un parcours professionnel intense, mais absolument passionnant, avec une double passion sportive dans le monde de l'équitation. Et toujours avec une muraille de chine entre les deux, hein, entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Voilà. Ok, et, euh, et toi, du coup, euh, bah, que penses-tu justement de l'approche de l'Académie euh, de l'autre Performance, et notamment les, les process de dépolarisation euh, euh, bah, Qu'est-ce que tu en penses euh, aujourd'hui ah, et dans ce monde de l'entreprise aussi Vraiment, dans, dans le monde de l'entreprise, euh, la dépolarisation que j'ai découverte grâce à toi, hein, Pierre, euh, en fait, la dépolarisation dans le monde de l'entreprise, euh, L'expérience, le retour d'expérience de que j'en ai, bah, ça permet de casser les codes, mais vraiment de casser les codes. Dans un environnement qui est très instable depuis deux ans, hein, l'environnement environnement sanitaire très très instable, il y a beaucoup de conséquences dans le monde de l'entreprise. Et euh, donc, ça permet de casser les codes dans cet environnement qui euh, qu'on n'a jamais connu, euh, et avec des, des impacts qui auraient pu être pénibles en ce qui me me concerne dans mon milieu professionnel, euh, si je n'avais pas eu euh, la chance de pouvoir appliquer euh, la dépolarisation. Euh, avec la dépolarisation, en fait. Euh, mon retour d'expérience dans l'entreprise, ça permet euh, d'accélérer le passage d'un mode de management classique, voire ancestral, que, que je qualifie de pyramidal. Les entreprises fonctionnaient plutôt en mode silo, de manière pyramidale, euh, à un mode de fonctionnement euh, du management euh, collaboratif euh, qui répond vraiment. Euh, énormément aux attentes euh, des jeunes que nous recrutons, mais également euh, euh, aux besoins des entreprises qui doivent être bien sûr complètement euh, orientées business et ça répond en final aux attentes de, de nos clients. Euh, en fait, l'application de la délocalisation, ça, ça permet euh, euh, d'accompagner l'épanouissement personnel, euh, conjugué avec euh, une performance professionnelle qui est plus importante que, que dans le passé. Alors, je vais vous donner deux trois exemples, hein, c'est bien, je crois, d'illustrer. Au, euh, au début de, de la pandémie, euh, Pierre, tu t'en souviens sans doute, hein, euh, euh, j'ai fait euh, une petite dépolarisation collective euh, à mon comité exécutif sans qu'il s'y attende. Donc, je leur ai expliqué pourquoi, euh, sur le plan professionnel, hein, bien sûr, sur le plan sanitaire, c'est absolument euh, catastrophique, mais sur le plan professionnel, euh, la pandémie, euh, la COVID, eh bien c'est euh, une opportunité. Grâce euh, à la COVID, dans mon entreprise, on a pu faire, enfin, je leur ai expliqué comment on pourrait faire un certain nombre de choses qu'on n'aurait pas fait s'il n'y avait pas eu la COVID. Et euh, voilà quels auraient été les inconvénients pour nous, entrepreneurs, s'il n'y avait pas eu la COVID. Donc, il y a tout un tas de choses qu'on ne se serait jamais autorisé à faire s'il n'y avait pas eu de la Covid. Donc, vraiment, ça a complètement cassé les codes et, et, et Pierre, tu le sais, mais mes collègues du COMEX m'ont regardé avec des yeux, enfin, ils ont halluciné. Et en définitive, sans même s'en rendre compte, euh, bah, ils ont adhéré à beaucoup de choses euh, pour euh, voilà, euh, orienter le, le business de manière différente. Hein, rapport à ce qu'on faisait avant la COVID. D'ailleurs, ça a bien aidé à alimenter notre plan stratégique 2022-2024. Et puis, ça nous a permis également d'aller plus vite sur le changement du management avec nos équipes en passant en effet d'un mode silo, vraiment ancestral, à un mode collaboratif. Voilà, ça c'est vraiment un exemple fort pour un professionnel. Et puis, au sein de mon équipe, j'ai eu plusieurs exemples où j'ai euh, en fait, fait des, des, des collaborateurs qui avaient rencontré des difficultés personnelles et non pas professionnelles, personnelles importantes. J'ai capté, j'ai senti que quelque chose n'allait pas et euh, je les ai pris en, en bilatéral euh, et euh, je leur ai fait euh, vraiment de la dépolarisation. Voilà, ils, ils ont pris devant moi une feuille, euh, voilà, les avantages euh, de ce qui leur arrivait, les inconvénients si ça n'était pas arrivé et en définitive, encore aujourd'hui, ils m'en remercient énormément. Euh, voilà, ça les a vraiment aidés euh, à, passer, euh, à gérer la situation de, de manière euh, évolutive, hein, euh, dans le bon sens sur le plan personnel. Et moi, en tant qu'entrepreneur, j'en eh tire profit, parce qu'un collaborateur qui est plus épanoui sur le plan personnel, ben, il se donne naturellement beaucoup plus sur le plan professionnel. Voilà. Donc, c'est un cercle extrêmement vertueux. Et, et, euh, et justement, ça me permet de rebondir parce que, bah, voilà, vu, vu l'expérience que tu as, vu le parcours que tu as, je suppose que tu en as vu des approches euh, de consulting, de, de, de coaching, etc. Et du coup, bah, quelles seraient selon toi les, les, les, les différences, quelles différences majeures tu trouverais entre ce que tu avais jusqu'ici et euh, bah, ce que nous on fait en, en dépolarisation entre les approches plutôt classiques euh, et, et ce que nous on fait Alors en fait, euh, oui, j'en ai connu... Euh certains certain et, et moi je ne les oppose pas. Euh, mmh. Pour moi, il ne s'agit pas d'opposer une approche par rapport à une autre. Euh, bon, je pense, euh, comme disait Confucius, il faut savoir vivre avec son, avec son temps, et ton fils n'est pas ton fils, il est le fils de son temps. Euh, mmh. Bon, je ferme <rire> cette parenthèse, mais la dépolarisation, euh, c'est quelque chose qui est en définitive euh, assez innovant. Alors, moi, vraiment, je ne connaissais pas du tout hein, cette approche, ce, ce mode... De, de pensée de raisonnement, c'est tout ce qui est innovant, c'est vraiment poil à gratter, il faut s'y intéresser. Et puis c'est euh, très concret, très simple, très pratique, euh, mmh. très simple à mettre en place, mais à mettre en place immédiatement. Moi je sais, euh, j'ai à, à, à, à nombreuses reprises avec euh, Pierre, mais moi je l'ai appliqué très très vite derrière. Et euh, en, en définitive, euh, la dépolarisation, je ne sais pas si on peut appeler ça une méthode, mais en tout cas c'est un mode de pensée qui, permet, qui devient euh, euh, très vite est très naturellement un réflexe quotidien, autant dans sa vie professionnelle que dans sa vie euh, personnelle, et sur le plan professionnel comme sur le plan personnel, euh, l'entourage, quand je vois mon entourage, business et perso, euh, en a tiré profit et en tire toujours profit tout euh, de suite, très vite. Alors certes, au début, il y a un peu d'étonnement de la part de l'entourage, vraiment, euh, quand je dis étonnement, quelquefois c'est un peu plus. Euh, et, euh, le regard de l'entourage m'en fait change euh, et je trouve des gens autour de moi euh, dans mon environnement professionnel des gens qui ont euh, euh, davantage des yeux qui brillent euh, parce que je me rends compte que euh, j'irradie autour de moi plus que dans le passé et euh, euh, avec des collaborateurs qui en définitive ont des euh, pensées utiles pour évoluer sur le plan euh, business professionnel Plutôt que de ressasser le passé et d'être en révolution vis-à-vis -vis de soi-même, ce qui ne sert à rien, ça ne fait pas avancer le chemin du bouton. Donc euh, ça, ça change vraiment le comportement des, des gens qui, qui m'entourent. Et puis euh, euh, c'est un processus, et je l'explique autour de moi, c'est que euh, euh, vous n'atteignez jamais un objectif, c'est sans fin. Il y a toujours ah toujours, toujours, toujours, mmh. toujours. Et les gens commencent à comprendre ça. Et je vois quand on travaille, je prends des, des situations professionnelles, quand quelque chose qu'on souhaitait réaliser est réalisé, mais c'est super, mais c'est le début d'une nouvelle aventure euh, et c'est vraiment sans fin. Et les gens commencent vraiment à être dans, cette, dans ce cycle euh, très vertueux où, euh, où chacun en définitive progresse et, euh, et l'entreprise et bien sûr les clients finaux, trouve leur profit. Alors, dans mon environnement personnel, c'est également le cas, mais Pierre le sait, hein, quelquefois j'ai mon épouse qui me dit bon, « tu me casses les pieds à faire toujours les avantages et les inconvénients si ça ne s'était pas réalisé ». Mais bon, ce étant, comme quoi, c'est vraiment une attitude qui devient naturelle. Voilà, ok, ben justement, ça me fait rebondir sur une autre question euh, que je que n'avais pas en tête jusqu'ici, ce serait… Quoi, quoi Là, regardez, il y a probablement des, des dirigeants qui, qui, qui vont s'inspirer de, de cette vidéo. Ce serait quoi le, euh, le, le Jean-François avant le, le process et après euh, Voilà, ce serait ce serait quoi pour euh... En fait, que, enfin, autrement dit, en, en quoi ça, ça a changé euh, dans mon quotidien, le, ouais. le mode de fonctionnement euh... Ouais dans mon quotidien professionnel. Exactement. Quelque chose qui, est, qui peut paraître basique, mais pourtant quand on le met en œuvre, ça, ça, ça simplifie bien la vie, euh, c'est euh, moi, je n'ai plus jamais de sujets compliqués. Okay. Mon plus jamais. J'ai des sujets qui sont parfois euh, difficiles, lourds à réaliser, à mettre en œuvre, mais jamais compliqués. parce que... Euh, je, on, tu, tu l'évoquais il, il y a déjà pas mal de temps c'est de faire une erreur dans la vie de dire c'est compliqué etc et de ressasser euh, qu'on ne va pas y arriver parce qu'on sait comment faire, on sait toujours comment faire, donc rien n'est compliqué c'est parfois difficile à réaliser à mettre en œuvre, mais on sait le faire, euh, donc ça ça a vraiment changé euh, l'attitude et je vois les, les, les collaborateurs que j'ai en direct sont vraiment dans cet état d'esprit on a dans la banque toujours métiers j'imagine on a, toujours des, enfin, métier, on a quand même des sujets qui sont un peu ardus à, à gérer et euh, personne ne baisse les bras dans mon environnement immédiat euh, et je n'entends plus de gens me dire ah oh, c'est compliqué on ne va pas y arriver avec ça non c'est pas compliqué c'est difficile et ben ensemble on va se mettre d'accord sur comment comment le mettre en œuvre et puis euh, euh, euh, voilà, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure autour de moi sur le plan professionnel. Euh, L'application euh, naturelle de la dépolarisation euh, surprend vraiment euh, au début, euh, mais très vite derrière, euh, ça fait grandir tout le monde. Hein, mm. euh, car tout, et tout le monde est déterminé pour évoluer et on est plus euh, business oriented donc euh, vraiment. Euh, c'est la satisfaction et comment on peut amener le client final à faire davantage de business euh, avec nous et, et toujours dans une, euh, en fait, dans, dans une dynamique d'évolution et euh, avec euh, euh, un management qui, euh, qui, qui colle à son temple. Euh, mmh. alors, okay. je veux dire, en termes de management, euh, le, le fait d'appliquer euh, la dépolarisation sans savoir en définitif parce que c'est naturel. Mmh. Euh, ça, ça contribue vraiment à pérenniser les meilleurs collaborateurs. Okay. Euh, ouais. euh, les branches mortes dans une entreprise, euh, il faut qu'on puisse les gérer d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est pas avec eux qu'on va construire euh, la performance, euh, le futur. Mais les meilleurs collaborateurs donc, donc, on, euh, sur lesquels on compte pour grandir, pour générer davantage de business, et donc davantage de PNB, hein, de chiffre bancaire, de chiffre d'affaires, eh bien... Euh, euh, les, les, les, les jeunes aujourd'hui sont, euh, moi je suis jeune dans ma tête, mais voilà, les années sont là malgré tout. Les jeunes sont euh, euh, sont beaucoup moins fidèles. Et je comprends très bien. Il faut savoir euh, avoir un parcours professionnel avec euh, plusieurs euh, entreprises euh, différentes. Et en définitive, les meilleurs avec, avec la polarisation, c'est quelque chose qui contribue à les fidéliser parce que encore une fois, leur regard euh, a changé sur le mode de fonctionnement. Euh, le, de l'entreprise et, euh, et ils voient qu'avec un euh, fonctionnement de cette nature, euh, comment dire, ils ne sont pas dans une logique de fonctionnaire de droit privé, euh, ouais. ils sont vraiment dans une logique de, de, de performance et ils mesurent qu'eux-mêmes euh, apportent de, valeur, de la valeur ajoutée à, à, à l'entreprise et ils sont constamment euh, en évolution. Donc, euh, voilà, ouais. C'est vraiment quelque chose qui est très performant dans, dans le management quotidien des ben Oui, c'est vrai que c'est top. On arrive à, à cette notion de, de performance et aussi tu vois, de, de, de bien-être. Parce que la, la, la question, après que je voulais te poser c'était, bah toi, à la base, tu es venu pour quelque chose de, de sportif et que nous, l'ADN de l'Académie de performance, ça reste à la performance sportive et ensuite, on, on arrive à, sur la performance entrepreneuriale mais avec une, une base qui est vraiment le, le bien-être euh, d'être bien dans ses baskets. Euh, ce serait quoi le, le parallèle que tu ferais entre la performance sportive et euh, entrepreneuriale, dirigeante bon, En fait, avec la décoration sur euh, performance professionnelle et, et sportive, avec la dépôt on, on a on acquis des, des schémas de pensée qui sont identiques. Euh, euh, tant sur le plan professionnel que sur le plan sportif, euh, c'est sûr que le regard des autres, je veux dire on s'en fout, on le prend en compte, mais euh, on s'en fout, ce n'est plus, euh, plus une pression, qu'elle soit positive ou négative, on s'en fout. Euh, voilà, c'est leur problème, c'est pas le mien. Euh, et, euh, et on arrive à faire adhérer son entourage, comme je l'ai dit déjà nombreuses fois depuis le début de notre discussion, euh, vraiment avec facilité. Et euh, euh, je pense que, enfin, c'est pas je pense, je suis sûr que euh, notre job, notre travail euh, est orienté en enfin, business comme performance sportive avec chaque événement, quel que soit le résultat de cet événement, euh, bah chaque événement contribue à sa propre évolution professionnelle comme sportive, que ce soit un succès ou que ce soit une force de progression. Je n'aime pas trop utiliser l'échec, mais voilà que ça soit une opportunité de progression. Eh bien, ça contribue vraiment euh, à, à, à, à tracer euh, la trajectoire de, de l'évolution. Donc, c'est euh, vraiment dans les deux domaines, business et, et sportif, euh, avec la dépôt, euh, bah, c'est toujours constructif et euh, ça n'est jamais jamais décépu. Bien au contraire, ouais. toujours, toujours en évolution. Toujours, euh... Donc il y a un vrai ouais. parallèle, tu as raison, hein, entre le, le business et le sportif, en appliquant un dépôt, euh, voilà, ouais, c'est pensée euh, qui est identique, euh, de le regard des autres, c'est hyper important, je ouais. crois, là, dans les deux mondes, hein, professionnel et sportif. Ouais. En, en, en, dis, euh, directement on s'en fout on s'en fout du regard des autres ça c'est vraiment hyper important euh, moi-même j'en souffrais hein, sur le plan sportif et puis euh, et puis le troisième euh, pilier hein, donc avec ça on est hyper stable le troisième pilier c'est qu'on a une adhésion de son entourage business et sportif encore une fois hein, rien n'est compliqué euh, <rire> C'est vrai que ça, ça rend les choses beaucoup plus fluides et, fluide, et du coup, ça, ça m'amène sur la dernière question. Il y a peut-être des gens qui, qui, qui regardent cette vidéo qui sont, et qui se disent, bon, les dirigeants, mais est-ce que, enfin, quelle sera la raison de venir se former à l'Académie de la haute performance Toi, justement, pourquoi, avec ton retour d'expérience, conseillerais-tu à, à un dirigeant de se former à l'Académie de la haute performance En fait, il y a, j'ai envie de témoigner qu'il y a deux points clés. Le premier point, c'est qu'en adhérant à l'Académie de la Haute Performance et en étant en mesure d'appliquer la dépolarisation, eh bien, pour les dirigeants, c'est un, un véritable appui à la conduite du changement du management en entreprise. Ça répond très vite aux attentes des meilleurs collaborateurs et on les fidélise. Pour nous, c'est un investissement. Ben, voilà, on a un ROI sur cet investissement qui est quand même une contractisation beaucoup plus forte, donc on pérennise les meilleurs, ça c'est fondamental pour l'avenir d'une entreprise. Et euh, les clients, euh, on arrive euh, à les fidéliser davantage et à faire en sorte que même les clients, les clients finaux dire, euh, David, tu es client dans une banque, si tu as ton conseiller bancaire euh, qu'un mode de fonctionnement, euh, une dépolarisation avec toi, je pense que tu n'as pas dû en rencontrer. Hein. Euh, C'est tout à fait exceptionnel. Et ben, franchement, ça, ça change le regard du client. Et le client, il a envie d'en faire davantage avec, euh, avec sa banque. Et, et, puis, euh, euh, et puis, en fait, euh, on trouve euh, des collaborateurs qu'on a autour de nous euh, qui nous accompagnent parce que seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Et moi, je vais aller loin jamais tout seul ensemble avec ses collaborateurs et on a des collaborateurs qui sont davantage inspirés euh, et donc ils évoluent et ils fonctionnent en mode collaboratif avec, avec une hiérarchie euh, qui demeure mais on plus dans le mode euh, il y a le chef, le sous-chef, le sous-chef, etc. C'est fini ça. Euh, et voilà, fonctionnement en mode collaboratif on, on arrive à, à construire davantage avec, euh, avec des collaborateurs qui, qui adhèrent naturellement donc c'est vraiment le premier point, c'est un véritable appui à la conduite du changement en entreprise et ça répond à l'attente des collaborateurs et des clients qui tous ont l'œil qui brille davantage. Et puis pour tes, tes, tes nouveaux adhérents, et eh bien c'est tout simplement le meilleur investissement qu'ils puissent faire. C'est vraiment le meilleur investissement qu'ils puissent faire, mais c'est tout à fait sincère et c'est ça qu'on la vrai vie parce qu'en fait c'est quelque chose que on l'utilise au quotidien dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, dans sa vie sportive. On l'utilise au quotidien, c'est sans fin, et, euh, et vous l'avez pour tout produit. Donc, allez-y, c'est un super investissement. Mais il faut, ça, ça demande un peu de mobilisation personnelle, mais oui. personnel. ça va vite, c'est très rapidement mis en œuvre dans tous vos environnements, et puis, encore une fois, c'est sans fin, vous Ouais, Jusqu'au bout de votre vie. Ouais, bah, écoute, euh, merci beaucoup jean françois et euh, euh, j'espère que ça, ça incitera des, des dirigeants à, à passer à l'action. Je me suis dit, mais ça va être quoi la, la, Quelle va être la valeur ajoutée Au-delà de la performance entrepreneuriale, bah, derrière, il y a euh, une réelle libération en termes de... Pff, bon, en fait, c'est bon, je peux y aller euh, et, et c'est fluide quoi, ensuite. Voilà, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Donc, bah, écoute, merci beaucoup Jean-François. Et puis voilà, si vous regardez cette vidéo, que vous hésitez, prenez un appel offert avec un conseiller d'équipe et comme ça, on pourra vraiment échanger. Vous verrez que bah, derrière, si on peut vous aider, ce sera avec grand, grand plaisir. Salut Jean-François et à bientôt. À bientôt Pierre. Salut.